Bonjour à toutes et à tous. Je suis Louise Velasco-Pufflot. Je suis musicologue, spécialiste des musiques du XXe et du XXIe siècle. Actuellement, je suis chercheur à l'Université de Berne, en Suisse, et à l'Université McGill, au Canada. Mes recherches actuelles portent sur les liens entre musique, éthique et politique, mais je me suis aussi intéressé aux liens entre musique et violence, notamment dans les contextes des contextes de conflits armés. Je suis rédacteur en chef du carnet de recherche Music, Sound and Conflict, co directeur de la revue Transposition et membre de la base d'experts de l'UNESCO pour la culture en situation d'urgence.